pour une fois c'est un bon aspect, hein. c'est celui de Vénus que vous aviez déjà euh, la semaine dernière et qui va euh, continuer jusqu'à lundi à peu près, peut-être vous aurez une, une petite rémanence pendant un jour ou deux euh, après lundi, mais en tout cas bon, cette Vénus est agréable, hein. elle vous permet de, de regarder l'avenir avec un petit peu plus d'optimisme, puisque Uranus, euh, quand même, a un côté très... Euh, vous avez cette dissonance d'Uranus hein, dont on a parlé à plusieurs reprises et qui vous met dans une situation un petit peu aléatoire où vous savez pas où vous allez. Hein. Là, euh, bon, Vénus pourrait corriger un petit peu cette tendance, et vous laissez entrevoir quelque chose de, du futur, peut-être un projet, une idée, euh, quelqu'un qui va vous parler de quelque chose, d'un emploi que vous pourriez... Euh, euh, sur, auquel vous pourriez postuler, enfin bref, l'avenir va euh, vous, para vous apparaître euh, sous un jour un petit peu plus positif. Malheureusement, ça ne va pas durer très longtemps, mais je pense que c'est une occasion à saisir. Parce que si on vous donne une idée, bon, peut-être que ce serait bien que vous ne la laissiez pas tomber, que vous l'exploitiez, c'est difficile à dire, euh, et, <rire> et que vous essayiez d'en faire quelque chose, parce que de toute façon, euh, avec euh, cette dissonance d'uranus que vous avez, il faut absolument euh, pas mettre tous vos œufs dans le même panier, pas tout attendre de, de, de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et essayer de voir ce que vous pouvez faire à côté. Musique Deuxième e décan, euh, c'est un aspect de mercure, euh, qui va marquer votre semaine, bon il n'est pas très euh, très important, hein? mercure se trouve dans votre secteur 12, donc dans l'ombre de votre signe, euh, il y a un côté euh, imagination, voilà, c'est l'imagination au pouvoir avec mercure sauf que, euh, bon en temps normal, euh, bon ce serait très bien, hein, ce serait très créatif, mais là elle est opposée à, à Saturne qui, qui occupe le signe qui est en face du Cancer, c'est-à-dire le Capricorne. Donc euh, ma foi, votre imagination euh, soit elle va moins bien fonctionner que d'habitude, soit elle va être un petit peu pessimiste, hein, donc euh, parce que Saturne, sont ses seuls euh, euh, c'est quand même la planète du réalisme, hein, mais au-delà hein, du, du réalisme. Et souvent, euh, au-delà du réalisme, il y a le pessimisme. Donc elle peut... Euh, vous pouvez vous sentir un petit peu euh, euh, pas bien, vous voyez un petit peu, oh, je déprime! Je parle pas de dépression, hein, je parle de, de... Vous savez, on déprime, ça dure un moment, hein, ça dure une heure ou deux, euh, et puis euh, bon bah, il euh, y a quelque chose qui vient nous changer les idées, et euh, on pense à autre chose. Donc euh, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer, et euh, n'essayez pas de lutter contre, hein, vous acceptez ce moment et vous passerez à autre chose. <médiculose> 3 un décor c'est la même chose mais avec Mars, hein. c'est-à-dire que ce n'est plus du mental, c'est de l'action et de l'action, euh, vous imaginez que vous allez, euh, hein, avec Mars qui se trouve donc en Cancer en 12, opposé à Saturne, mais aussi à Pluton, hein. euh, donc vous, vous envisagez Hein, ça se passe à l'intérieur, c'est dans, dans l'ombre de votre signe. Hein. Vous envisagez des actions, ou une action, vous envisagez d'entreprendre quelque chose, euh, vous envisagez peut-être de, de, de faire un choix aussi. Il euh, y a, euh, bon, vous pouvez envisager plein d'actions, mais étant donné que Mars est empêché par, euh, encore un peu par Saturne, et beaucoup par Pluton, euh, ma foi, je vois, vous ne trouverez pas de solution pour faire les choses de manière, euh, à la manière qui vous convient à vous. Vous serez peut-être obligé de, si vous voulez vraiment entreprendre, de le faire ou avec quelqu'un, ou euh, euh, ou alors d'attendre. Enfin, je pense que ce serait d'ailleurs la meilleure solution, c'est d'attendre que euh, ces aspects se terminent, c'est pour dans pas longtemps, hein, euh, disons la semaine prochaine, ce sera déjà moins euh, moins casse-pied et euh, à ce moment-là vous pourrez entreprendre sans avoir euh, ces obstacles. Musique Samedi après-midi et dimanche seront plutôt de bonnes journées parce que la lune occupera votre ami le Sagittaire. Donc pour le Lion, c'est le Sagittaire, c'est le signe comment dire qui valorise votre amour-propre, votre ego, euh, vous vous sentez bien traité par les autres, vous avez l'impression euh, qu'on vous considère davantage, euh, tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin euh, en tant que lion pour vous sentir bien dans votre peau. Il euh, n'y a pas à vous en sentir coupable ou à vous dire oh c'est pas bien, non! Vous êtes comme ça, vous en avez besoin! les autres signes ont d'autres besoins. Vous, vous avez besoin, euh, oui c'est vrai, de compliments, de flatteries, est-ce que ça vient d'un manque euh, au fond de vous? C'est possible, hein? ça peut venir de, de, de beaucoup de, de situations, mais c'est là et acceptez-le et vivez le bien, euh, ça vous fera du bien, voilà.